Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Professional Geek. Alors aujourd'hui comme promis on va vous parler de la seconde application euh, côté smartphone qui vous permet d'enregistrer directement depuis son téléphone. Donc restez avec nous pour la suite. Non. Alors on va commencer donc euh, c'est tout simplement simple alors l'application en question euh, que vous pouvez bien sûr télécharger sur le play store donc en accédant bien sûr au play store vous trouverez enregistreur d'écran mobizen donc celle-ci contrairement à l'autre application bien sûr qu'on a déjà présenté que vous pouvez regarder sur la précédente vidéo vous permet d'enregistrer de, directement depuis son smartphone euh, voilà donc sans on va dire euh, passer par l'écran de votre ordinateur afin de pouvoir euh, enregistrer sur l'ordinateur plutôt à ce moment là donc l'application dès que vous l'ouvrez ça vous met euh, cette icône qui est sur le côté euh, d'ailleurs que vous pouvez euh, déplacer quand vous le souhaitez euh, sur la gauche sur la droite hein, sans aucun problème et euh, en se mettant dessus actuellement donc sur l'application, vous remarquez comme je suis déjà en cours d'enregistrement, ça vous met euh, pour arrêter l'enregistrement, le mettre en pause et euh, même prendre une photo. Bien sûr, avant que ça vous met ce genre de, de choix, on se met. Voilà, j'ai déjà mis une capture d'écran. Donc on va fermer celui-ci. Donc voilà, par exemple si on le met euh, à l'emplacement donc en appuyant dessus ça vous met la caméra c'est à dire euh, pas vraiment pour enregistrer via votre euh, on va dire caméra de, de, de smartphone mais plutôt pour capturer l'écran de votre téléphone hein, ou euh, directement de, de capturer l'image donc du moment que vous êtes vous appuyez en fait sur euh, la petite caméra tout en haut ça vous met directement la possibilité d'enregistrer et euh, la main pour pouvoir l'arrêter ou le mettre en pause. Du moment que vous le faites, et bien sûr, euh, ça vous met euh, bien sûr la vidéo en question dans votre album que vous pouvez mettre par la suite sur votre ordinateur, que je vais faire d'ailleurs par la suite, et euh, que je vais partager avec vous. Donc du moment que vous effectuez l'enregistrement et que vous l'aurez terminé, vous avez en fait cette interface qui vous permet de visionner ce que vous avez enregistré ou sinon de zapper sur la droite pour avoir les paramètres. Donc les premiers paramètres, bien sûr, c'est par rapport à la vidéo que vous pouvez bien sûr modifier la résolution, la qualité ou même le combien d'images par seconde. Donc si on revient, vous avez également la possibilité de désactiver euh, pendant l'enregistrement, le, on va dire l'apparition de cette icône sur la droite vous pouvez effectivement euh, désactiver l'enregistrement du son si vous souhaitez que euh, vous filmez on va dire juste votre écran sans votre environnement euh, voilà donc euh, d'entendre le, le son on va dire euh, avoisinant sinon bien sûr vous avez la caméra frontale que vous pouvez activer ou la désactiver vous avez le compte à rebours, vous avez bien sûr le temps d'enregistrement que vous pouvez fixer. Et bien sûr, vous avez à la fin, puisque c'est une application gratuite, la possibilité d'ajouter certains suppléments. Et bien sûr, la version de l'application et l'assistance de, de l'administrateur qui a en fait créé l'application en question. Donc c'est tout à fait simple. Et si on revient sur la droite... On peut voir que j'ai déjà en fait effectué plusieurs enregistrements pour faire le test. Petite, on va dire, explication rapide. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires. Et surtout de vous abonner pour avoir plus de nouveautés au niveau de notre chaîne. Sur ce, une excellente journée.